Bonjour à tous, alors voici la vidéo, ça c'est une vidéo de témoignage affectif réalisé par le maître Tinh pong Alors voilà, il y a quelques temps je me suis séparée de mon copain, euh, j'étais totalement désemparée, je ne savais plus quoi faire sans lui. Alors j'ai cherché comment faire pour euh, retrouver mon ex et je suis tombée sur le maître Tinh pong Alors je l'ai contacté, je lui ai expliqué mon problème et il a accepté de m'aider. Voilà, les jours ils sont passés, il m'a aidée et en 7 jours il m'a ré fait récupérer mon ex vous imaginez même pas la joie que j'ai eue. Donc voilà, déjà, tout d'abord, je tiens à remercier le maître Pong pour son honnêteté, son travail sérieux et efficace. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Et si vraiment vous avez un problème de retour affectif ou autre, moi je vous conseille vraiment de faire appel au maître Pong. Il va vraiment, vraiment, vraiment pouvoir vous aider dans votre problème. Donc euh, voilà, moi tout ce que j'ai à dire, c'est longue vie au maître type.